Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine commence fort avec le début des élections du nouvel impérator. De nombreuses personnes pensent qu'il s'agit plus d'une mascarade qu'autre chose. Rappelons qu'il ne faut que 50 000 signatures de citoyens pour pouvoir prétendre au titre de candidat. C'est cette facilité qui nous amène à admirer des vidéos mettant en scène des têtes flottantes ou le soi-disant descendant direct d'Ivar Messer, qui proclame mériter le trône par droit de naissance. Quoi qu'il en soit, les festivités ne sont pas encore terminées, il devrait bientôt rester une dizaine de candidats une fois les premiers votes terminés. L'effet des élections se fait d'ailleurs ressentir dans tout l'Empire, puisque de nombreux chantiers ont été mis en pause ou repoussés. Toutes les mises sur le marché d'armes ont par exemple été reportées de plusieurs mois. L'Ordre des médecins a décidé d'invoquer le numerus clausus afin de ne plus accepter de nouveaux médecins jusqu'à nouvel ordre. Les négociations avec le syndicat des caristes n'ayant pas abouti, la mise en place du nouveau système de chargement des vaisseaux est retardée. Et pour finir, indifférent entre la Haute Autorité de Régulation et Drake résulte résultant un report de la mise sur le marché du Cutlass Blue. L'administration se justifie en expliquant que Drake aurait une politique trop agressive, créant une concurrence déloyale, particulièrement avec la sortie du Cutlass Red qui a eu lieu cette semaine. Suite à de trop nombreuses violences policières, une circulaire du ministère impose aux agents de sécurité de ne plus tirer lorsque les criminels se rendent. Jeudi, des géologues se sont exprimés à propos des lunes de Microtech, expliquant les merveilles qui les composent et parlant de la difficulté d'entretenir de tels biomes, surtout avec l'imminence de l'ouverture au vol privé. Vendredi, un urbaniste est venu présenter son métier, montrant la complexité d'installer des bâtiments dans des zones sauvages sans dénaturer l'environnement. Je rappelle que cette semaine a lieu la fête lunaire. Vous trouverez aux quatre coins du système Stanton des enveloppes rouges qui ont été cachées et qui pourront être échangées contre des crédits. Pour finir cette édition, ce week-end s'est déroulé le très célèbre rallye de démarre. Événement couvert par le pilote Terana et dont l'organisation se félicite de n'avoir eu que très peu de morts cette année.